Salut et bienvenue dans ce tuto découverte consacré à ThinkFig. Nous allons voir comment réaliser cette petite illustration et cette petite animation où nous avons voilà, un mouvement de la lune avec une légère montée et une légère descente. Donc pour cela, nous ouvrons un nouveau document. J'agrandis un petit peu la fenêtre. Nous allons sélectionner ici la couleur du dégradé. Donc ici, un bleu un petit peu foncé. Ici un bleu plus clair, voilà, hop. un peu plus clair, un peu plus désaturé, voilà, c'est pas trop mal. On clique sur l'outil dégradé, là nous avons les options de dégradé, on a quatre types de dégradé, donc on va prendre un dégradé linéaire. On active ici le magnétisme, je clique, je glisse, donc là le dégradé... Est mal placé donc je clique ici sur la flèche je vais déplacer mes petits ronds verts comme ceci donc là c'est vraiment euh, vraiment trop clair donc je vais changer un petit peu le dégradé je double clique je change ici cette couleur là donc je désature un peu plus et j je diminue la, la luminance c'est pas trop mal je ferme je vais sélectionner l'outil calligraphique là nous avons plusieurs paramètres donc on coche créer une région étendre automatiquement alors étendre automatiquement c'est assez important parce que lorsque je vais dessiner si je lâche et que je souhaite reprendre si la case est décochée, voilà je pense que je suis bon et en fait pas du tout il m'a créé ici un nouvel objet donc ça c'est pas bon parce que du coup je ne peux pas avoir des formes pleines. Donc CTRL-Z, donc étendre, je me mets sur le petit rond et voilà je peux continuer à dessiner ma montagne comme ceci, voilà donc là on va sélectionner les nœuds qui ne nous intéressent pas donc avec l'outil flèche noire, un petit rectangle de sélection, clic droit, supprimer. Je veux supprimer aussi celui-là aussi donc je clique sur le rond orange clique droit supprimer je déplace ici mes nœuds je clique sur la poignée et je me rapproche du rond central pareil ici alors pour me déplacer dans le canevas clique droit sur la molette de la souris un petit peu comme dans Inkscape voilà. CTRL-Z. Voilà. Là, c'est plus propre. Je déplace d'abord le rond orange et je rapproche les deux poignées. Je vais changer la couleur de la montagne. Quelque chose de plus sombre. Tac, tac. Voilà, nettement plus sombre. Ouais, là, c'est... Oups. Voilà, là, c'est bon. Je vais dupliquer cette montagne. Donc, je vais l'appeler M1. Clique droit dupliquer, et vient se placer derrière, je vais tout de suite la renommer M2. Donc M2, je sélectionne tous les nœuds avec CTRL A ou en faisant un rectangle de sélection. Je vais déplacer vers le haut, je vais changer tout de suite la couleur, donc euh, désaturer, augmenter la luminance. Mmh. Voilà, ah, on va dire que c'est pas trop mal. contrôle là pour tout sélectionner. Je clique ici sur euh, l'outil miroir. On va choisir horizontal. Je clique sur ce petit nœud là et je déplace de façon à inverser. Je vais redimensionner. On peut alors, on, on pense à déverrouiller. déplacer ces deux nœuds là comme ceci voilà c'est pas mal on peut rajouter une troisième montagne si on en a envie je vais maintenant créer la lune avec l'outil cercle donc on va créer une région oui on n'est pas forcément obligé de mettre ça créer juste une région donc on va réinitialiser ici noir et blanc c'est bon je clique je glisse voilà j'ai mon j'ai ma lune Pardon. Alors on a une petite option ici, adoucissement. Alors je vais mettre à 0,2 de façon à avoir un léger halo autour de ma lune. Voilà. Alors je vais encapsuler, j'ai oublié les deux montagnes. Donc clic droit, encapsuler. On va appeler ça premier plan. Et je vais également encapsuler la lune. Donc clic droit, encapsuler. Lorsqu'on lorsqu crée un sous-canva, euh, le centre du sous-canva se trouve au milieu de notre document. Alors, Ce que j'aime bien faire, c'est sélectionner ici ces éléments et les mettre de façon à ce que le centre du sous-canva soit au centre de, de mon objet ici. Voilà, Maintenant, je peux manipuler mon sous-canva. Je vais placer ma lune ici, comme ça. Je vais créer un guide. Donc, Je clique ici sur l'outil B-Line. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Alors, euh, pour changer d'outil, soit on clique ici, soit on clique là. Voilà. Ce qui me permet d'avoir juste deux points et une jolie courbe que je peux retravailler. Tac. Que je vais appeler guide. Je valide ça au dessus je vais sélectionner donc ma lune mon canva lune avec contrôle je clique sur mon guide je clique sur le petit point bleu euh, pardon vert de ma lune ici hop je me mets au milieu de mon guide je fais clic droit lié à la B -line. maintenant lorsque je clique ici je peux déplacer CTRL-Z, je fais un petit carré de sélection, voilà, je peux déplacer, ah, bon, CTRL-Z, je désactive ici la poignée, il ne me reste que le petit point vert que je peux manipuler, vous voyez, il suit automatiquement la courbe. Alors le guide, je peux le masquer, de façon à ce que le trait noir n'apparaisse plus. Je vais maintenant enregistrer mon élément sur mon bureau, je vais l'appeler Anime Lune, j'enregistre, oui, remplacer, pour animer, c'est très simple, il nous suffit de cliquer sur le petit bonhomme, d'aller ici dans Image clé, de créer une image clé en cliquant sur le plus. Donc on place bien notre curseur ici à 0. On vérifie ici, on est bien à 0. Je clique donc sur ma lune. Je déplace cet objet légèrement. Voilà. Je me mets en image 4S. Je vérifie ici, je suis bien en 4S. Je recrée une image clé, je déplace ma lune à l'autre bout, et voilà c'est fini. Mon animation est faite, j'enregistre, et je vérifie tout de suite mon rendu. Donc c'est 4S, donc on commence à 0 et on va en 4S. Aperçu, voilà. Et voilà, tout simplement. Alors nous allons aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que nous allons rajouter des étoiles. Alors là c'est vraiment très pratique dans ThinkFig. Voilà, bon, je vais faire une, une étoile vraiment très très simple avec cet outil-là. On vérifie, on veut juste créer une région. Allez, ouais, juste une région. Donc le magnétisme, je clique, je glisse. Alors j'ai mon étoile hop. je vais augmenter le nombre si j'y arrive le nombre de alors j'ai dû faire une bêtise voilà c'était peut-être ça que j'aurais dû faire hop, hop, hop, hop. alors décidément je vais pas y arriver <rire> non c'est pas bon je supprime tout ça je recommence voilà excusez moi c'était un Voilà, créer un calque étoile voilà en créant un calque étoile je peux maintenant ici augmenter ou diminuer le nombre de pointes voilà donc je vais en mettre, euh, 9 je valide on va mettre un petit rectangle noir pour voir ce qu'on fait. Donc je le mets à l'arrière. Clic droit, couleur de remplissage. Non, couleur de contour. Voilà. On voit maintenant mieux notre étoile. Et à notre étoile, on va lui rajouter un petit cercle avec un adoucissement à, la... à 0,5. Et une quantité qui correspond à l'alpha. La... À la... À à 0,1 et on place bien sûr ça derrière voilà alors est-ce que ça a fonctionné donc là ça a pris l'étoile donc je recommence quantité à 1, adoucissement 0 voilà c'était juste ça que je voulais Allez, on va dire que c'est pas trop mal pour l'étoile. On va encapsuler tout ça. Donc, je sélectionne les deux en appuyant sur CTRL, clic droit, encapsuler. Donc, mon centre est là. Je tac. Je vérifie. Voilà, il est ici. Pareil pour mon cercle. Je le place correctement. Voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être diminuer encore l'alpha là. 0,1. Voilà, diminu Oups, CTRL Z. Diminuer un petit peu, augmenter la pointe. Allez, on va dire que c'est bon. Je décoche ici rectangle. Je vais enregistrer mon étoile sur mon bureau. Donc ça s'appelle animlune underscore étoile. Voilà, j'enregistre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux... Aïe, zut, ça c'est... Alors, je réactive Animlune, voilà. Et je peux maintenant importer, fichier importer, mon étoile. Et automatiquement, il m'a créé un lien. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que je peux dupliquer les calques. dupliquer enregistrer et si j'ouvre voilà l'étoile et que je la réduis automatiquement je vais réduire tout ça alors bien sûr en verrouillant voilà j'enregistre et là en fait en direct on voit que ça a une influence sur euh, mon fichier ici donc ça je trouve ça vraiment très puissant on a d'autres paramètres très intéressants également, mais ça on la verra plus tard. Voilà, donc là, on va dire que c'est bon pour cette fois-ci. Une dernière chose, on a la possibilité, donc je vais créer une capsule. Et là, je vais rajouter un calque, un calque d'échelle qui va s'appliquer donc juste sur cette étoile-là, vu qu'elle est dans la capsule. Et ici, en réduisant la, la valeur à moins 0,1 par exemple, hop, hop, hop. alors ça va être peut-être 1, en essayant 1. Non, non je recommence. Ouais, donc je remets ici la valeur à 0. J'ai voulu aller trop vite. Je replace correctement mon étoile au centre qu'il soit aligné avec mon canevas, je vérifie voilà c'est bon, voilà maintenant je peux jouer sur l'échelle, voilà je peux réduire donc la taille de mon étoile. Voilà pour euh, cette petite découverte de Singfig. J'espère que vous aurez appris quelque, quelque chose. Et je vous dis à bientôt pour euh, de nouveaux tutos.